celles et ceux qui n'étaient pas encore au courant, le 12 février, euh, il y a une conférence à la Garnache, conférence en présentiel, conférence interactive dans laquelle vous me posez euh, des questions en illimité. Et à partir de, de la question, je vais communiquer avec la structure inconsciente et lui verbaliser des informations, des clés comme je le fais aujourd'hui qui vont permettre de, de désactiver, de désamorcer les blocages inconscients, que ce soit des priorités, et donc du coup de, aussi de te reconnecter euh, à tes priorités de vie, tes besoins, tes buts cachés, tes émotions, et donc de résoudre tes schémas et tes peurs non conscientes. Euh, donc, évidemment, ça donne une vision beaucoup plus profonde, parce que je passe environ, on va dire 10-15, 20 minutes par personne, en plus de renvoyer l'information dans le groupe, et de faire en sorte que tout le monde profite de l'énergie que la personne essaye d'apporter. Parce qu'en fait, lorsqu'une personne pose une question, c'est simplement une manière de, de révéler une énergie qui bloque dans le groupe. Et donc chaque personne qui ose poser sa question elle permet à elle-même et à tout le groupe de se libérer. Parce qu'elle accepte de, de, de, de, de, de... Comment je pourrais dire De porter consciemment la problématique de tout le monde. Et donc mon rôle, parce que je fais aussi partie du groupe... Euh, bah, c'est de décrire cette énergie, de la décrypter et en gros de faire sauter les blocages qui permettent, euh, qui permettent son intégration. Et donc qu'elle soit vraiment intégrable par tout le groupe et par tout le monde. Euh, moi y compris, hein, parce que je fais vraiment partie du groupe, c'est une co-création à 100%. Euh, vous osez poser la question, j'ose me dévoiler à travers mes réponses. Sachant que je ne peux pas percevoir une information pour une personne et pour un groupe si je ne suis pas moi-même actuellement dans la même phase que la personne qui pose la question et donc que le groupe. Donc voilà. Euh, J'ai hâte parce que, que ce n'est que la première d'une sûrement longue série de, de rencontres en présentiel. Il euh, y en a une. Donc du coup le 12, euh, c'est le 12 Dimanche 12 février à la Garnache. Donc la conférence dure 4 heures. Vous pouvez venir que deux heures, ça coûte 30 euros pour deux heures, 50 euros pour les quatre heures. Vous pouvez, vous pouvez régler en, en espèces ou en virement, pas de chèque. Et donc je disais que c'est que la première d'une rencontre, euh, de plusieurs rencontres en présentiel. La prochaine conférence, ce sera en Belgique. Je suis en train de créer l'événement, le, le, et il euh, faut que je voie avec les personnes qui seraient intéressées, qui habitent en Belgique. Et aussi, il y aura pendant l'année bah en fait 2023-2024, d'autres événements, des stages, des euh, donc une formation clairvoyance sur, euh, sur trois jours et des stages de euh, quatre jours, une semaine. dont Là, je vous ferai la surprise parce que c'est une idée euh, que j'ai eue euh, hier avant-hier. Et donc, euh, ça va je vise le présentiel, beaucoup plus le présentiel maintenant parce que j'en ai un peu marre d'être de, derrière mon écran et j'ai besoin, besoin de vous rencontrer, j'ai besoin de savoir qui vous êtes, j'ai besoin moi de me positionner dans le monde euh, si je pose la transparence c'est que euh, en fait, j'ai énormément peur que personne ne vienne à ces, à ces conférences, c'est une vraie transformation de vie pour moi, je suis vraiment à un tournant dans ma vie où je pas que je suis dans l'obligation, hein. c'est simplement que euh, la vague d'intention dans laquelle je suis et à laquelle je tente absolument de m'aligner du mieux que je peux, ça me dit « ok, montre-toi au monde et relis-toi au monde de manière directe, pas derrière un écran parce que ça t'amuse plus et ça m'amuse plus ». Voilà ce que me dit cette vague d'intention. Et donc me voilà, à me livrer devant vous à 20h47, un mercredi soir, et à vous dire tout ça. Donc, si ça t'intéresse de mettre de la transparence, de l'honnêteté, de l'authenticité sur le contenu de ton humanité, le contenu de ton identité, de ton individualité, euh, d'avoir des clés concrètes qui permettent de... Euh, en fait, que tu actes dans ta vie euh, des choix, des actions qui sont euh, alignés sur qui tu es eh ben, n'hésite pas à venir sachant que je ne sais pas comment la conférence va vraiment se passer que j'ai une trame. c'est pas la première conférence que je fais mais c'est la première conférence que je fais et que je crée par moi-même c'est pour ça que je flippe euh, mais c'est que je sais plus ce que je voulais dire <rire> mais bref ça va être cool n'hésitez pas à venir en tout cas je vous attends euh avec grand plaisir.